Bonjour à tous, donc, euh, je suis Franck Boudouen, euh, consultant chez Dalibo depuis maintenant un an. C'est euh, ma première conférence euh, en PG Session, donc euh, je vous demanderai d'être indulgent. <rire> Donc je vais vous présenter une partie des nouveautés de PostgreSQL version 12. Donc c'est en parallèle du workshop qui a eu lieu hier d'ailleurs, qui était un petit peu plus complet. Alors pour, pour rappel, la V12 c'est un développement qui a débuté en 2018, fin juin. La V12 est sortie début octobre de cette année et puis une première version mineure a été publiée le 14 novembre. Alors, les nouveautés qu'on va passer en revue aujourd'hui, qui ne sont pas la totalité des nouveautés, couvrent ces domaines-là. Donc c'est assez vaste. Il y a eu pas mal de mises à jour qui ont impacté une grande partie des, des fonctionnalités. Donc notamment au niveau euh, développement SQL. Donc une, une fonctionnalité intéressante, les, les colonnes générées, qui permettent d'avoir des, des champs calculés par rapport à d'autres, ou à l'aide de fonctions. Quelques restrictions, ça permet d on peut indexer ce genre de colonnes, mais c'est une fonctionnalité euh, très intéressante. Il bon, y a des choses qui ont disparu, la colonne ID qui était dépréciée depuis euh, quand même pas mal d'années. Si vous en avez encore, bah, je vous conseille de, de vous en défaire assez vite. Au niveau transactionnel, on a le commit ou rollback on-chain qui permet d'enchaîner de, les transactions, de garder les caractéristiques de la première transaction et d'enchaîner plusieurs transactions avec les mêmes caractéristiques. Donc, La transaction peut se terminer par un commit ou par un rollback, bien sûr. Au niveau des imports, exports de données, la, la, la commande copy from peut maintenant avoir un, un prédicat pour faire du filtrage. Donc ça vous permet d'importer par exemple un, un échantillon d'un backup. Si vous ne voulez pas récupérer la totalité des données, vous pouvez filtrer ça avec une closeware. Alors je vais très vite parce que c'est assez fourni. Partitionnement. Nouveauté dans le partitionnement, on peut faire des clés étrangères depuis, vers, des tables partitionnées. Donc là c'est quand même sympa parce que euh, en utilisant le partitionnement, ça devient complètement transparent. Au niveau des informations sur le partitionnement, il y a quelques fonctions qui sont apparues pour vous renseigner de, de la tête de votre partitionnement, que ce soit pour les tables, les tables filles ou les tables mères et la, les, la commande rapide dans PSQL qui vous permet de, de récupérer les informations sur l'étape partitionnée. Donc par exemple cette commande anti slash -dp majuscule vous retournera uniquement l'étape partitionnée. Alors dans le volet réplication, euh, enfin, nous avons intégré le fait que recovery.conf avait disparu au niveau de la V12. Donc tout ce qui était dans le recovery.conf va soit se retrouver dans postgresql.conf, soit être remplacé par deux fichiers trigger. Donc je vous renvoie sur la documentation, parce que c'est un sujet assez complexe. Ça sort carrément du cadre dans la présentation d'aujourd'hui. Quelques, quelques paramètres qui sont maintenant modifiables à chaud. Donc ça c'est intéressant, ça évite de, de faire un, un rechargement des, de la configuration, par exemple. Qui pourrait impacter la production la promotion, alors c'est une fonction assez intéressante parce que ça vous permet de, de, de, de faire une promotion sur un secondaire sans forcément avoir un accès système sur l'instance. Il suffit d'avoir un accès administrateur sur l'instance et vous pouvez lancer une promotion. Bon, pour information, copie de slot de réplication, vous avez une réplication en cours, vous voulez euh, ajouter un deuxième secondaire, vous pouvez très bien dupliquer un slot de réplication qui aura les mêmes caractéristiques, mais bon, bien sûr, qui ne pointera pas vers le même secondaire. On est d'accord. Alors, dans la partie monitoring, on a une nouvelle fonctionnalité qui est apparue euh, par une... Je crois que c'est Adrien Nera qui a, qui, a, qui a fait un patch, qui permet d'avoir un échantillon des requêtes dans les logs. Donc là, ça vient d'une problématique au niveau du, des audits d'instance, si vous voulez une, une trace assez euh, fiable au niveau de l'activité d'une instance, vous êtes obligé d'activer les logs, donc euh, par le biais du logmin duration euh, statement, qu'on placera à zéro pour avoir l'intégralité du trafic, et le problème c'est que ça peut générer énormément de requêtes, donc cet, euh, cet ajout, permet d'avoir uniquement un échantillon de la totalité des requêtes. Donc au lieu d'avoir des logs qui vont faire des gigas, vous pouvez descendre à un dixième, dix pour Et avoir quand même une image de votre activité qui est, qui est quand même fiable et qui représente bien votre activité. Alors au niveau de euh, l'instance, il y a deux nouvelles fonctions qui permettent de lister les fichiers de votre instance notamment au niveau de votre archive. Donc euh, vous savez que les walls sont archivés en permanence au niveau de votre instance. Et il y a moyen de savoir quels sont les walls qui ont été enregistrés, qui ont été archivés et les autres. Donc ça permet de garder un œil sur, les, sur le système de fichiers des walls, voir ce qui se passe. Les fichiers, les fichiers temporaires pardon, également. Alors c'est intéressant, ça vous permet de voir en temps réel euh, la création des fichiers temporaires. Donc ça vous indique que ben, la requête que vous êtes en train d'exécuter a par exemple pas assez de work memory, parce qu'elle a créé des temporaires. Donc là, soit vous annulez votre requête, vous modifiez votre work memory et vous la relancez, et vous monitorez vos, vos fichiers temporaires en même temps. Alors, au niveau réplication, tiens, c'est marrant, qu'est-ce que ça fait là Oui, monitoring. Donc vous avez une nouvelle vue, non, une nouvelle information dans la, dans la vue PG stat, Réplication. Ça permet de vous donner le, la date du dernier message reçu du secondaire. Donc ça vous permet de calculer euh, par exemple par lag, si vous voulez savoir euh, à peu près à quel moment la dernière communication avec l'un ou, ou, ou plusieurs de vos secondaires a été euh, effectuée. Vous avez maintenant cette information-là. Alors au niveau... Administration. Il y a eu pas mal de nouveautés au niveau du vacuum qui permet de, de le rendre plus efficace. Alors notamment le, les options de tronquage, de tronquette. Quand vous faites un vacuum, vous savez qu'il qu essaye de récupérer les espaces libres et que ça peut poser des problèmes au niveau du verrouillage de la table. Donc là, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité ponctuellement, bien sûr ça permet de, par exemple, ne pas, ne pas verrouiller trop longtemps votre table à la fin du, de l'opération de vacuum. Vous avez également euh, le skip locked. Alors ça, ça vous permet d'être certain que votre maintenance ne va pas s'arrêter en plein milieu, uniquement parce qu'une table est verrouillée. Donc si vous, un, si vous faites un vacuum DB avec un skip locked à, à ON, il va passer autre chose, il va passer la suivante. Donc vous aurez votre maintenance qui ne sera pas faite dans son intégralité, mais au moins, elle aura été faite au mieux. Une autre, une autre option, index cleanup, qui permet de favoriser les vacuum freeze. Alors ça, c'est pour le rendre plus efficace. C'est-à-dire qu'on va, on va impacter uniquement la table, on ne va pas se soucier des index, donc ponctuellement, ça peut être positif. Bon, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire quand même. Il ne faut pas s'amuser à faire ça tout le temps. Et bien sûr, vous avez VacuumDB, la commande, la commande Shell, qui est distribuée avec PostgreSQL, qui, euh, bah, qui, se, qui récupère ces options-là pour pouvoir les faire à partir du, du système. Au niveau du recyclage des walls, vous avez des nouvelles fonctions pour, euh, pour indiquer que vous voulez absolument recycler les walls ou pas. Donc, C'est au niveau de la récupération des fichiers des walls. Et puis l'initialisation. Là, c'est une option que vous allez utiliser si vous avez un système de fichiers particulier. Quelquefois, il, il vaut mieux récupérer un nouveau fichier que récupérer un ancien. Sur certains systèmes de fichiers, ça prend plus de temps de récupérer un ancien, notamment ZFS, parce qu'il est obligé de versionner l'ancien fichier avant de, de le mettre à disposition. Les outils euh, d'administration, pgupgrade, pgctl, ils ont été euh, améliorés. Pgupgrade a un nouveau mode, a deux nouveaux modes, notamment l'un qui permet de cloner. Alors, c'est pas tout à fait la même chose qu'avant. C'est euh, à base de reflink, hein, donc de lien Ça permet de, de faire de l'upgrade avec du lien hard. Bon, ça, ça accélère. PG Checksum, alors vous, vous ne le connaissez pas normalement, puisqu'en fait, il ne s'appelait pas comme ça avant. Donc maintenant, c'est le nouveau nom de, de l'utilitaire pour vérifier les checksums et maintenant les activer ou les désactiver. Alors bien sûr, vous faites ça instance éteinte. Donc pour rappel, les checksums, c'est vérification de la, euh, de la cohérence des données au niveau des disques. Alors, on retrouve un certain nombre de paramètres supplémentaires dans PostgreSQL.conf. J'en ai déjà parlé. Le Recovery.conf, vu qu'il a disparu, ben on retrouve ces paramètres dans ce fichier-là. Il y a eu des valeurs par défaut qui ont changé. Et euh, c'est à peu près tout. Alors, au niveau de l'environnement client, PSQL a une petite fonctionnalité sympa de, faire, de permettre le formatage CSV en direct. Bien que ce soit possible, que ce soit possible avant quand même en faisant plusieurs commandes, là maintenant vous avez un accès direct avec l'option moins moins CSV. Euh, au niveau de l'explain, quand vous faites une, un explain, un explain analyse sur une requête, vous avez des informations supplémentaires qui peuvent apparaître, qui sont les si vous avez modifié l'environnement les, les, de votre session. Si vous avez modifié la, la réponse à, certains, à certaines conditions, si euh, vous désactivez, vous activez le plan cache mode, si vous, etc. Donc là, vous allez avoir dans votre plan les, les paramètres spéciaux que vous avez mis, et qui ne sont pas les paramètres de la conf initiale. Donc PGTD, PGCTL permet maintenant la rotation des logs depuis l'instance. Donc on parle bien des logs d'activité. Hein. pg je l'ai déjà dit, l'activation, désactivation. Alors le volet performance, il y a eu pas mal d'améliorations également. Alors on a le réindex concurrently, on avait la création d'index concurrently, maintenant on a la réindexation concurrently, donc qui n'est pas la même chose. C'est intéressant au niveau des, des verrous. Alors il faut faire attention au, au moment où vous réindexez votre index, parce que si la réindexation échoue, ce qui est possible, en mode concurrently, vous allez vous retrouver qu'un index qui est invalide, qui est là, qui n'est pas utilisé, mais qui est invalide, qui occupe de la place quand même. Donc il faut quand même vérifier que la réindexation a réussi ou échoué. Et, le cas échéant, on l'a relancé ou euh, faire du ménage. Alors petite nouveauté au niveau des créates statistiques, euh, ça permet d'affiner les statistiques sur les tables. Si vous avez euh, donc multi c'est pour les distributions non uniformes. Donc euh, ça permet d'améliorer de, l'échantillonnage des données. Le plan cache mode. Alors, le plan cache mode, ça vous permet d'avoir euh, un plan que vous allez euh, en quelque sorte garder lorsque vous faites une transaction préparée. Donc, vous activez le plan cache mode et vous gardez en cache, en quelque sorte, le, le plan qui a été calculé initialement. Alors, il y a plusieurs modes. Vous pouvez activer, désactiver et mettre en automatique. Les fonctions d'appui. Alors les fonctions d'appui qui sont appelées support function, je le dis parce que le, les termes ne sont pas très proches, Ce sont des fonctions qui permettent de renseigner euh, l'optimiseur du coût d'une fonction, alors de votre fonction, ou euh, des fonctions qui sont déjà euh, prévues dans PostgreSQL. L'intérêt c'est que, par exemple, si vous regardez la, la fonction Generate Series, que vous lui donniez à générer une ligne ou 10 000, il vous retournera systématiquement le même coût. Parce qu'en fait, il n'évalue pas le coût de la fonction en fonction des paramètres. Maintenant, avec les fonctions de support, justement, ce calcul, il est fait. Donc les fonctions de support doivent être écrites en C. Et donc c'est à vous de voir comment vous allez calculer le coût de votre fonction pour permettre d'améliorer. Alors ça sera toujours une approximation, bien sûr. Mais ce sera toujours meilleur qu'une valeur fixe, euh, systématique. Le Just-in-Time compilation, activé par défaut. Donc euh, Avant la version 12, il allait l'activer à la main pour l'utiliser. Désormais, c'est activé par défaut dans la configuration. Donc à partir d'une certaine complexité, le Just-in-Time peut se déclencher. Les CTE, donc les clauses with, les sous requêtes, les requêtes préparées en avance on va dire, ont été optimisées dans le sens où euh, avant elles étaient une barrière à l'optimisation. Donc euh, si vous aviez des, des filtres dans votre requête, le filtre ne pouvait pas aller s'amuser à, à, à rentrer dans le, dans le CTE. Donc du coup vous aviez une sorte de boîte noire que l'optimiseur ne pouvait pas optimiser. Donc on peut récupérer euh, en forçant euh, la clause materialized pour récupérer le comportement classique des CTE. Voilà, on est dans le volet performance, j'en ai déjà parlé, le partitionnement a pas mal changé, surtout dans les, dans le, dans les partitionnements où vous avez beaucoup de partitions, au-delà de 100 par exemple. Voilà. Alors oui, j'ai oublié de vous parler au niveau des CTE qui avaient quand même des, des, des choses qui arrêtaient l'optimisation des CTE. Donc bien sûr, la récursivité des requêtes. Il faut que là, votre CTE soit référencée une seule fois dans les requêtes et aucun effet de bord. Bon, ça, c'est un peu... on oh, s'en doute... Alors les incompatibilités, ce qui pourrait vous embêter pour votre migration vers la version 12. Bah en premier lieu, la disparition du recovery.conf. Le recovery.conf, s'il est, est présent dans votre instance, euh, votre instance refusera de démarrer. Donc c'est à vous de faire le ménage avant et de récupérer bien sûr le paramétrage que vous avez mis dedans et de l'injecter pour ne pas perdre le comportement initial de votre euh, votre instance. Dans le calcul du nombre de connexions maximum, désormais, les, le Max Maxwell sender, qui, qui est utilisé pour les pour la réplication, pour les flux de réplication, n'est plus inclus dans le calcul des connexions, du nombre de connexions maximum. Donc ça, ça peut avoir un impact quand même sur votre supervision, par exemple. Les OID ça n'existe plus donc si vous avez un backup avec des tables qui contiennent des OID, vous ne pourrez pas les récupérer sur une V12, vous aurez une erreur. Si vous, si vous tentez de créer une table avec un OID, il, il, il refusera. Donc c'est à vous de soit faire votre migration avec le, back, le, le dump de la version 12 comme d'habitude pour que le comportement soit, euh, soit récupéré et que vous ayez un, un Backup recovery qui soit, qu soit bien fait. Bon, on aurait pu avoir beaucoup de tables avec des OID en circulation je pense. Donc désormais ce champ OID, si vous en avez un, si vous voulez recréer le, le comportement de l'OID, il sera plus masqué. Auparavant il était masqué, maintenant il apparaît systématiquement. Il y a eu quelques types de données qui ont été supprimées. Bon qui normalement été déprécié depuis la version 7, donc je pense que plus personne ne les a utilisés. Quelques corrections au niveau des fonctions, to timestamp, to date, bon. et pg checksum. J'en ai déjà parlé. Alors on arrive maintenant à ce qui va se passer plus tard. Dans les fonctionnalités futures, j'ai mis en fait une fonctionnalité qui est, qui est déjà là dans la V12, qui s'appelle les plug in storage. Ça permet de, de modifier la façon dont le moteur va stocker les données. Donc là, actuellement, le stockage, c'est le heap storage, le stockage que nous connaissons. Et désormais, il est possible de changer la manière de stocker, en passant par exemple par du stockage par colonne, ou alors par du zen heap, c'est une méthode de stockage par versionnement. Vous avez le black hole. Alors ça c'est une méthode de stockage un peu spéciale. C'est en fait un template, un canevas qui vous permettra de développer votre propre façon de stocker. Ça vous donne les, la ligne de conduite pour la créer, mais ça ne fait rien en fait. Si vous activez ce, ce black hole comme méthode de stockage et que vous insérez des données, bah vous n'aurez rien du tout dans votre table. Pas d'erreur, pas de. Donc ça ça marche. Alors oui quand même, le z store, le column storage, tout ça c'est des noms temporaires parce que c'est encore expérimental un peu comme bon ça marche mais c'est pas encore intégré. Donc tout ça va changer de nom. Donc le Z-HIP nous permettrait d'avoir un meilleur contrôle du bloat parce que ça fonctionnerait par, un, par ce qu'on appelle les, les undo plutôt que les redo. Actuellement, nous sommes toujours dans, dans une récupération d'un point vers un autre, mais toujours en avant, quand on fait du recovery. Cette méthode de stockage permettrait de revenir en arrière. Voilà, donc là au niveau des fonctionnalités, je vous dis on a fait une, une sélection, c'est carrément pas l'intégralité des, des nouveautés, c'est ce qui nous a semblé un, un peu important, euh, donc je sais pas si vous avez des questions les modules pluggable storage dont vous avez parlé, est-ce qu'ils sont disponibles Oui, le oui, oui. En particulier. oui mais il y en a qui sont disponibles. Bon, le Blackwall, vous pouvez l'utiliser enfin, tout de suite. Il n'est pas très intéressant, mais le, le z euh... Oui, Oui, ouais. vous, ils sont à peu près fonctionnels. Bon, ils ne sont, sont pas intégrés parce que c'est encore un peu expérimental, forcément. D'accord. Oui, ils sont dispo. Ok, Merci.